La solitude est au cerveau ce que la mastication est à l'estomac. Oh, c'est beau ça Je l'ai improvisé. Oh, oh, Notez-le dans les commentaires. Applause, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous le refaire. J'ai pas fait exprimer, je, je, je vais l'assumer sur ce coup-là. Hashtag Franck-Nicolas. Hein. Hashtag Franck-Nicolas. Hein. Euh, je vais le refaire. La solitude est au cerveau ce que la mastication est à l'estomac. Oh, c'est beau, bon, c'est beau. Bon. Vous avez compris le principe ou pas ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne traitez pas des situations et votre cerveau ne va pas traiter mentalement cela. Mais, mais plus que mentalement, si j'étais plus précis, je parlerais peut-être de... Euh, sur le plan des émotions. C'est-à-dire que vous allez déclencher de mauvaises émotions parce qu'elles n'auront pas été digérées. Et votre santé mentale, au bout d'un moment, va en souffrir. Et voilà pourquoi quand vous n'utilisez pas la, la solitude, vous ne réalisez pas que vous avez des comportements ou des idées destructrices. Et finalement, ça entraîne une anxiété monumentale qui peut elle aussi si c'est en plein hiver en plus arriver à, à, la, à la dépression